Salut à tous, ici Riku, les moines de la folie, bande de Nyamanguru Alors aujourd'hui, c'est une storytime pour vous parler des pires contrôleurs de Paname que j'ai eu, mais vraiment les pires contrôleurs, je pense que vous n'avez pas eu pire que ça. Alors, de base, je vais commencer le contexte, j'étais en soirée, j'étais à la Nuba. Ceux qui ne connaissent pas la Nuba, c'est en gros un peu une sorte de bar rooftop qui se trouve à côté de la Wanderlust. J'ai connu, voilà. Donc du coup, on va là-bas et tout, et euh, on sort de la boîte vers 4h du matin, tu vois. Et là, on dit, bon, il faut qu'on rentre et tout, donc moi, je prends le doctilien, hein, tranquillement. Donc je prends l'obtilien, je suis posé au calme, je suis fatigué, voilà, et tout. Le bus continue, et après, en milieu de trajet, je vois les contrôleurs monter, ils sont 5. Il y avait une femme et quatre hommes. Ok, je dis, putain, qu'est-ce qu'ils viennent casser les si ci J'ai aussi dans ma tête, ma tourne tête là, elle a tourné très très vite. Dans mon cerveau, je me suis dit, attends faut que je trouve une solution. Je vais parler en japonais, tiens, je vais jouer le, la carte de l'étranger. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis métissé, africain et japonais. Donc je me suis dit que je vais jouer la carte du japonais. Comme ça, ils vont dire ouais, à na, na, na, na, et tout, tu vois. Le contrôleur, la contrôleuse d'abord, elle arrive devant moi, elle me dit donc monsieur n'a rien et tout. Je commence à parler japonais à 100%. 100% hein? Je ne laisse aucun mot français transparaître, je parle que japonais, japonais, japonais. Donc du coup, la meuf, elle ne comprend pas, tu vois. Euh, on continue, on continue, on continue tout Après elle commence en français à me dire mais attends Ce Renaud il se fout de ma gueule, il parle Lingala ou il parle wolof, Tu vois, il parle à ses collègues Elle parle à ses collègues, elle dit ouais il parle Lingala ou Tu vois Et heureusement il y a un mec qui avait été à côté de moi Il m'a dit non monsieur il parle vraiment japonais Il parle vraiment japonais Parce que lui je pense qu'il dit des mangas, des animés Il connaissait un peu le Japon Donc il disait ouais euh, Il parle japonais vraiment, il parle que japonais tu vois Donc les contrôleurs ont commencé à me croire Mais le problème c'est que comme je suis vachement noir de peau Je suis noir comme un charbon Forcément, c'est dur à faire croire de, que je parle japonais, que je suis euh, japonais de base alors que je suis noir de peau. Si j'avais encore les yeux bridés, oui, mais là j'ai les yeux aussi grands que Magicarp. donc c'est pas crédible. Heureusement, il y avait une japonaise dans le bus qui, qui m'a a prouvé en parlant avec elle que je parlais japonais le contrôleur m'ont cru, tu vois. Et le contrôleur, qu'est-ce qu'il a fait Le contrôleur, c'est tellement un fils de pute, il a sorti Google Traduction sur son portable et il a mis en, en, en japonais vous devez payer une amende de 80 euros. Donc, moi, je trouve que les prix sont aberrants euh, des amendes, tu vois. Juste pour un ticket de 1,60, il faut payer 80 euros. Si tu payes le lendemain, tu as payé 100 balles, 110 balles, hum, des conneries, là. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il euh, écrit en japonais le truc. Donc, forcément, comme moi, je, comme moi, je peux lire, je le lis, tu vois. Voilà. Je commence après à continue un peu de négocier en disant en japonais que que j'ai laissé ma carte à l'hôtel, que j'ai rien sur moi, et tout, que je peux vraiment pas... Euh, ils n'ont pas lâché, hein, c'était vraiment un combat psychologique. Je sais pas si vous connaissez Death Note, tu vois, tu vois un peu l'échange entre elle et euh, Light, tu vois. On avait cet échange psychologique avec les contrôleurs, c'était fatigant. J'en pouvais plus, c'était vraiment... Voilà. À un moment donné, du coup, on continue, le bus euh, continue. Et en arrêt, ils me disent, bah, vous savez quoi, monsieur, on va descendre et on va appeler les flics. Moi, je me suis commencé à les keufs à 4 h du matin. C'est connerie, tu vois. Donc, on arrive à l'arrêt, il me dit de descendre. Donc, du coup, moi, je descends, tu vois. Et à un moment donné, le contrôleur, c'est un contrôleur qui en plus chauffe, chauffe vraiment comme une balle, de, une balle de bowling. Il me piège. Il me dit quoi Il me dit, monsieur, vous avez fait tomber un billet. Du coup, moi, naturellement, je me retourne. Sauf qu'il a dit la phrase en français. Et vu que je jouais la carte du japonais à 100%, je me suis retourné comme un idiot et là il m'a cramé, il a rigolé, il a dit Monsieur vous, vous êtes fait cramer, c'est bon, vous allez payer Et lui donc il dit ça en rigolant, tu vois, je me suis fait cramer bêtement à cause de ça, du coup j'ai dû payer l'amende. Et le pire de pire, c'est pas ça, c'est que les gens dans le bus ils rigolaient. Et il y avait un renoua, il commence à se dire Vous savez quoi monsieur, j'aimerais prendre cette scène là pour faire un sketch, tu vois, tellement c'était marrant. Tellement c'était marrant. Donc, du coup, si un jour vous voyez au théâtre une pièce du genre le Renoir japonais et le contrôleur chauve, vous m'appelez pour que je prenne mes droits d'auteur. Et il y avait aussi deux meufs derrière, elles rigolaient. Je leur ai dit, moi, après avoir mis l'amende, je me suis dit, bon, le gars, il me dit, le contrôleur il me dit, bon, au moins, vous avez payé, mais au moins, vous avez fait rigoler le bus. Moi, je dis que je m'en fous de faire rigoler le bus ou pas. Moi, j'ai dit, euh, bon, il faut que tu. Voilà. j'ai à ce tu me fais négocier le prix, tu me mets l'amende à 20 euros. Il me dit, non, non, c'est 50-50. Et le problème, vraiment, à Paname, c'est que vraiment, je trouve. Que D'abord il y a beaucoup de contrôleurs, je trouve que les contrôleurs n'ont pas à venir à 4h du matin dans le bus. Ils n'ont pas à venir à 4h du matin. Je comprends que les contrôleurs sont là à Gare du Nord, à Saint-Lazare, à Gare d'Austerlitz. Je peux comprendre parce qu'il y a du monde, il y en a et tout la journée. Mais s'il vous plaît, c'est quoi les contrôleurs qui viennent à 4h du matin Tu rentres de soirée, tu es fatigué. Euh, T'as pas envie que les contrôleurs viennent, eux ils viennent à 4h du matin te faire chier. C'est pas comme si genre ils venaient te... Non, non, non, ils restent gros. C'est quoi ces contrôleurs qui viennent à 4h du matin Moi, je suis fatigué, je rentrais chez moi. On m'a cassé les couilles pendant une demi-heure. Frère, non. Les contrôleurs, je suis... ils font leur taf derrière et tout. Oh, franchement, pas à 4h du matin. Et pour moi, c'était un sale souvenir. Vraiment, je retiens tout le temps d'avoir payé cette thune-là à 4h du matin. Euh, en rentrant plus de boîte, j'étais fatigué, j'étais un peu bourré. Je voulais être tranquille et tout. Franchement, voilà, c'est un mauvais souvenir. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Euh, je vous ferai des prochaines vidéos de Storytime prochainement. Donc, euh, ne vous inquiétez pas. Vous mettez un petit dian pouce bleu, laissez un commentaire, euh, team dian et je vous dis à la prochaine.